Voulez-vous vite faire un safari pour voir des éléphants ou des herbes de la savane africaine C'est possible grâce à la réalité virtuelle. En utilisant la démarche du récit de l'univers social, vos élèves pourront lire l'organisation d'un territoire touristique comme celui des Grands Lacs africains et observer ces aménagements. Pour faire cette tâche, vous aurez besoin de téléphone ou d'iPod, de visionneuses, et de l'application Google Expédition. Première étape. Guidez vos élèves dans la savane de l'expédition Biome pour qu'ils puissent observer les caractéristiques et les aménagements de ce territoire. Deuxième étape. Les élèves consignent leurs observations dans leur cahier en répondant à une série de questions. Troisième étape. En visionnant deux photos 360 et en lisant un court document, les élèves interprètent un enjeu lié au territoire touristique. Le tout peut être réalisé en une période. Bonne exploration!